que j'appelle l'homme de Dieu, nous élevons nos voix, nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez adorer Dieu, ne cinq minutes. Et just a minute that. Je ta puissance descend sur moi? Oh, divine comble mon cœur. quest ta puissance que ta puissance est Descends, si moi l'action divine comme La sagesse, la sagesse. Oh, la force la et la gloire la Jésus merci Seigneur parole de Dieu, que cela reste respect dans nos têtes lorsqu'on lit la parole de Dieu pour la première fois. Mettons-nous debout c'est pour quelques secondes. Papa, tout, peux lire, s'il vous plaît. Papa, amigo, s'il vous plaît. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'expérience, c'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. La parole du Seigneur. Amen. Oui. Prends place. Car ta, ta promesse me rend la vie. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Vous savez, si vous, vous regardez bien, la personne qui dit ces choses, c'était une personne qui était, était désespérée. Il n'avait plus l'espoir. Ses espoirs, sa force a été déjà épuisée. Et c'est une personne qui a souvenu malgré ma force est déjà épuisée. Malgré je n'ai plus de l'espérance. Mais en moi, il y a une promesse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit souviens-toi de ta promesse. Car ta promesse mais rend la vie. Ah oui. oui. Ouais, écoutez une chose. Je suis en train de parler entre la promesse et la réalisation de la promesse. J'avais dit ceci que la promesse nous donne la vie. Amen. La promesse nous donne l'espérance. Lorsque mon cœur est Lorsque mon cœur a des problèmes Je ne peux pas me limiter là Je dois penser à quelque chose que Dieu m'avait promis Et à cause de cette chose là Comme ce Dieu là est fidèle Je dois savoir que Ça va me donner la vie Ça va me réconforter Il y a quelqu'un qui peut dire Amen Amen mais pendant ces trois dimanches, j'avais dit une chose. Beaucoup d'entre nous, nous ignorons l'espace qui est entre la promesse et la réalisation de la promesse. C'est un temps où celui qui a la promesse de Dieu, il doit veiller à ce que tu peux dire Amen. Amen. Que ma voix ne puisse pas vous amener dans la distraction. Entre cet espace Moi, en tant qu'enfant de Dieu Je dois veiller Je dois être sensible Vous savez pourquoi Parce que celui qui m'a donné la promesse Il n'est pas un homme Celui qui m'a donné la promesse C'est quelqu'un qui est fidèle C'est Celui qui m'a donné la promesse Importe le les temps, les circonstances, un jour cela va se réaliser. Vous savez, malgré que je vais parler de beaucoup de promesses dans nos vies, mais j'aimerais répéter à plusieurs reprises, pendant que je vais parler de ces thèmes, que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir une chose. Dieu peut te donner beaucoup de promesses sur cette terre, comme quoi que tu seras riche. Tu auras de l'argent, tu auras des enfants, tu auras une vie stable, mais notre vie ne finira pas sur cette terre. Nous avons une promesse. La promesse où moi j'appelle une promesse, par excellence. Cette promesse que ça va faire, un jour, je puisse vivre dans la joie. Un jour, je puisse vivre dans la tranquillité. Amen. Où il n'y aura pas la maladie. Amen. Où il n'y aura pas de problème. Amen. Où il n'y aura pas de guerre. Amen. Où il n'y aura pas de manquement. C'est la promesse que Jésus nous avait donnée. Et je dois être sensible à cette promesse. Oui. Je dois veiller pour ne pas perdre dit-on je dois dire que non je dois regarder quand est-ce que cette promesse hein, se réalisera pour que je puisse hériter le royaume hein, des si est-ce que quelqu'un peut dire amen enfin, c'est pour cela tu es là si tu es là pour avoir l'argent un jour tu vas abandonner dit un jour si tu es là pour avoir des enfants un jour, tu vas abandonner Dieu un jour. Mais si tu es là pour recevoir la récompense du royaume des cieux, peu importe ce qui peut arriver, tu persévéreras. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Le amen. dimanche passé, je vous avais montré comment est-ce que la mort peut interrompre la promesse dans la vie de quelqu'un. Je vais insister à une chose. Dieu ne nous donne pas la promesse pour que cette promesse ne se réalise pas, non. Lorsque Dieu nous donne la promesse, le seul désir de Dieu est que toi et moi, nous puissions vivre la promesse. Mais manque de notre concentration Manque de notre sensibilité, sensibilité plutôt, nous manquons à veiller dans cet espace. Et c'est là que beaucoup de choses arrivent et nous n'arrivons pas à profiter de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de deux choses. Vous savez, ces deux choses sera très importante. J'ai médité la parole de Dieu Dieu m'a fait grâce et je suis allé tomber dans les chapitre 1 je vais dire ça en passant il y a histoire d'un couple et d'un homme qui était sacrificateur un serviteur de Dieu vous savez si vous lisez la Bible la Bible nous dit ceci cet homme il craignait Dieu. Cet homme, il marchait avec Dieu. Cet homme, il aimait Dieu de tout son cœur. Mais je ne sais pas combien de temps ils ont passé leur vie de couple, mais ils n'avaient pas des enfants. La femme était stérile. Et l'homme, finalement, il était déjà devenu vieux. Alléluia. Amen. Augmente-moi oh, le micro un peu, papa, papa amigo, s'il te plaît. <rire> L'homme était devenu vieux. Qu'est-ce qui est passé? La Bible dit par rapport à la somme, ils ont choisi en ces jours-là que c'était cet homme. Qui devait entrer dans la présence de Dieu pour prier, pour s'entraîner. Si vous regardez l'histoire, la Bible dit pendant qu'il priait, pendant qu'il était là, il sacrifiait, l'ange de Dieu est venu lui donner une promesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Amen. Il priait, il sacrifiait, l'ange s'est présenté devant lui en lui disant, écoutez, ta femme est stérile, toi-même tu es déjà vieux, mais je veux vous dire une chose, vous aurez un enfant. vous savez en réalité cet homme ne pouvait pas demander ou poser des questions à l'ange parce que c'était un homme qui connaissait Dieu c'était un homme qui restait dans la présence de Dieu l'ange n'était pas d'accord envers lui en lui demandant Comment cela peut arriver Moi, je suis déjà vieux. Ma femme est stérile. Mais ce que j'aimais à la femme, la Bible dit ceci. La promesse a fait de sorte que cette femme puisse être sortie dans le pauvre. Le pauvre, c'est-à-dire, il est sorti dans la catassonne. Pourquoi Parce que c'était une femme qui avait passé toute sa vie où les gens les jugeaient, où les gens parlaient mal d'elle. Mais le jour où la promesse est venue dans sa vie, le pauvre est enlevé. Amen. Cela veut dire la promesse a un très grand impact dans la vie de l'enfant de Dieu. La promesse peut t'enlever dans une maladie. Amen. La promesse peut t'enlever dans une pauvre. Pourquoi tu sais pourquoi? Parce que celui qui a donné la promesse, il est fidèle. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vais parler de la prolongation... De la promesse et des vols de la promesse. Quand je parle de la prolongation, viens du me prolonger ou une personne lui-même. Il peut prolonger sa promesse. Dieu te donne une promesse. Dieu te donne une parole. Tu marches avec cette parole-là. Mais à cause de cet espace, que toi même tu ne peux pas gérer cela, au lieu que la promesse s'accomplisse, la promesse ça fait que prolonger. prolongée. Prolongée, prolongée, prolongée. Pendant que la promesse est prolongée, toi tu continues à vivre dans le malheur. Or Dieu avait prévu, à ces mêmes temps-là, que toi tu puisses sortir dans le malheur. Est-ce que c'est possible? Que une promesse peut être prolongée. Oui, cela est possible. Écoutez, est-ce que est possible Dieu te donne une promesse et que le diable vient voler cette promesse en toi? Cela est possible. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un au jour d'aujourd'hui, l'espace où entre la promesse et la réalisation de la promesse. C'est un espace où tu ne peux pas jouer Je vais dire à une personne Aujourd'hui Le fait que Dieu puisse te donner la promesse Cela ne veut pas dire Que tu croises les bras Et que tu croises les pieds Parce que la promesse est déjà donnée Tu peux ou ne pas avoir La promesse de Dieu Tu dois veiller Pourquoi Parce que quand un enfant Est à la promesse de Dieu Le diable est aussi il sera derrière lui, tu peux dire Amen. J'ai compris une chose. Le diable joue avec le temps. Si toi tu n'as rien à perdre, si le diable ne trouve rien au-dedans de toi, il, a, il ne perdra jamais son temps à te suivre à te combattre pour pouvoir prendre quelque chose de toi. Mais si le diable, il sait que tu as la promesse de Dieu, Dieu avait prévu une bénédiction devant toi, c'est toi que le diable va commencer à poursuivre. Frère, écoutez-moi très bien. Toi, tu peux être fatigué dans la prière, mais tant que le diable vit encore et encore dans ce monde le diable n'a jamais été fatigué derrière la vie d'une personne qui a la promesse de Dieu tu peux dire Amen voilà pourquoi écoutez si toi tu ne sais pas garder le temps travailler dans le temps le diable il sait garder dans le temps et travailler dans le temps. Vous savez pourquoi le diable tire bien attention dans le temps? Parce qu'il est conscient, un jour, un jour, il sera lié et il sera jeté dans les faits. Il sait que le commencement de sa vie est là, mais il y aura aussi un fin. Il n'est pas inconscient de cela. Il est conscient. Voilà pourquoi, lui, il n'utilise pas le temps où la promesse est donnée. Mais il utilise l'espace entre les promesses et l'accomplissement. Frères et sœurs, beaucoup des enfants de Dieu, on est encore de malhéré, Non, parce que Dieu veut que tu sois malheureux. Parce que la promesse que Dieu a donnée dans ta vie, elle est encore prolongée. Est-ce que c'est Dieu qui a prolongé cela? Non, c'est toi-même. Ta façon de vivre, ta façon de faire des choses, a fait de sorte que ta promesse soit prolongée. Ésaïe chapitre 59. Nous lisons au verset 1. Qui a, a trouvé, il peut nous lire cela. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Amen. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour atteindre. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Continue de recéder. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La parole Amen. du Seigneur. Amen. Frère, écoutez une chose. La vie chrétienne qu'on a au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une vie des roses et seulement. Mais c'est une vie où il y a des combats, oui. où il y a des persécutions, Amen. où il y a des plaies. Oui. Nous allons lire Vous verrez parmi des promesses. Jésus n'avait pas promis seulement le ciel. Jésus avait promis aussi des persécutions, avait promis aussi des tribulations. Ce sont des choses où les enfants de Dieu n'échapperont jamais. Les tribulations arriveront à ceux qui veulent marcher pieusement, justement selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'est loin Si tu n'as pas encore à raconter des combats, des problèmes, cela veut dire il faut se poser des questions dans ton appel. Celui qui veut marcher piècement, justement, c'est une personne que le diable est derrière lui. Non seulement derrière lui, mais il est derrière et lui constamment. Oui. Oui. Amen. Est-ce que tu peux dire « Amen, Amen. » La première des choses qui peut prolonger une promesse que Dieu a donnée dans ta vie, c'est le péché. Écoutez Esaïe 59, ce qu'il a dit. « Ma main n'est pas coûte. » Est-ce que Dieu a une main Non, Dieu n'a pas une main. Mais lorsque la Bible dit « Sa main n'est pas coûte. » C'est la façon où Dieu travaille. Quand on dit Dieu bénit, quand on dit Dieu met sa main, c'est une façon de montrer comment est-ce que Dieu peut bénir une personne. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Cela veut dire, le Dieu que nous prions, c'est un esprit. Et Dieu a une manière de bénir ses enfants. Mais lorsque la promesse est donnée, Dieu t'a donné une promesse, Dieu t'a donné une prophétie, il a dit, je vais réaliser ceci dans ta vie. Et une telle personne, il doit rester à vivre dans la sanctification. Il doit rester à marcher avec Dieu. Il doit rester à contrôler comment est-ce qu'il va faire marcher sa vie. Amen. Mais parce que tu as la promesse de Dieu, tu dis que maintenant Dieu a déjà parlé, je vais commencer à faire des choses comme moi je vais. Frères et sœurs, tu es en train de mettre une barrière entre toi et Dieu, où Dieu ne peut plus te voir. Amen. Écoutez, le péché... Noirci notre vie devant Dieu Même si tu es trop blanc Mais pendant que tu vas commencer à marcher dans le péché Ta vie devant trop noire devant Dieu Et Dieu Ne peut plus te voir La main de Dieu Ne restera pas sur toi La gloire de Dieu Ne restera plus sur toi Comme il n'y a plus la connexion qui sera loin de Dieu. La promesse, ça sera que prolongée. Prolongée. Prolongée. Et tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi beaucoup ont dit les serviteurs de Dieu qui m'a donné cette promesse, le serviteur de Dieu qui m'a dit la chose que Dieu m'avait promis. Je pense que cet homme m'avait menti. Je pense que cet homme n'avait pas dit la vérité. Non, cet homme-là avait dit la vérité. Seulement que toi, lorsque tu avais pris la promesse de Dieu, tu avais pensé que maintenant, comme j'ai la promesse, je peux marcher comme moi. Je vais non. Frère, le moment, le moment où tu es dans la promesse et le moment de la réalisation, cet espace-là, tu dois veiller. Amen. Amen. Amen tu dois veiller. Si tu ne veilles pas, tu verras jamais l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu dois veiller? Vous savez, lorsque je suis loin de Dieu, le diable viendra. Il va faire de sorte que ce que Dieu a dit à moi, que cela ne puisse pas se réaliser. Or, oh, Dieu, lorsque Il fait sortir une parole, la seule et l'unique chose qui peut empêcher cette parole, si ce n'est pas ta vie, ça sera le diable. Mm -hmm. Dieu ne répondra plus cette parole. J'ai déjà entendu des gens ceci en disant que Dieu a donné et Dieu a repris. Non Lorsque Dieu donne, il ne les répond plus. Tu sais pourquoi? Amen. Parce que avant de donner, il regarde tous les paramètres. Amen. Amen. Amen. Il ne bénit pas une personne pour rendre la personne encore pauvre. Fait. Mm -hmm. Il ne donne pas à la personne pour récupérer à la personne. Mais sa vie yeah. peut faire de sorte que ce que Dieu t'avait donné c'est la tombe mmh. que les diables puissent le diable puisse aller voler mmh. amen, amen, amen. vous savez nous en tant qu'enfants de Dieu nous devons être conscients comme Dieu me même a dit ce n'est pas les projets de malheur que j'ai formé sur vous Dieu n'accepte jamais comme tu es là, que tu souffres. Dieu n'accepte jamais comme tu es là, que tu passes des temps très difficiles. Écoutez, Jésus, le fait de donner la promesse en disant que « Je vais aller préparer une place. » Cela ne veut pas dire « Je vous laisse sur la terre souffrir. » Et lorsque vous allez aller au ciel vous allez réussir, non notre réjouissance notre rétablissement ça va commencer ici sur la terre Amen. nous devons avoir une vie stable nous devons être bien mais cela ne dépendra pas seulement de Dieu cela dépendra aussi de toi Amen. écoutez le 31 décembre avant qu'on puisse entrer en 2021 je ne sais pas si c'était en 2021 j'avais dit à l'église une chose on doit réfléchir sur notre marche on doit réfléchir sur notre relation avec Dieu frère, la bénédiction la vie stable ne dépend pas seulement de Dieu Dieu peut te donner tout ce que tu veux mais c'est là ou n'est pas arrivé chez toi oui. mais Dieu a déjà déclenché tu peux dire Amen, Amen. une autre chose c'est la prière la prière elle est très importante Amen. vous savez on a l'habitude de négliger la vie de prière lorsqu'on a la promesse de Dieu oui. la promesse doit être aussi accompagnée de la vie de prières. écoutez il y a des personnes dans la vie ils sont élevés parce que derrière lui il y a un grand nombre de personnes qui doivent être bénies il faut cette personne est élevée et bénie Derrière lui, des fois, il y a plus de 100 personnes qui seront bénies. Des fois, la promesse de la bénédiction de ta famille est attachée à une seule personne. Et cette personne-là, c'est une personne qui doit être veillée dans la vie de la prière. Écoutez. Okay. voilà pourquoi vous me verrez. Lorsque j'ai la conviction J'ai la facilité De laisser travailler avec les gens Librement Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses Dans les groupes Dans l'église Dieu peut Élever cette choses, Non seulement Par rapport au leader Mais par rapport à l'attachement Où leader a envers ses collaborateurs amen, oui. Amen, amen, oui. tu dois apprendre à prier si c'est toi qui es la bénédiction de ta famille Dieu avait déjà fait sortir la promesse et que toi tu ne sais pas veiller tu ne sais pas prier ce n'est pas toi seulement qui vas souffrir. <coughs> tu vas souffrir, toi. Tu vas aussi faire souffrir un grand nombre de personnes derrière toi. Amen. Parce que ta promesse voit où soit de être attaché à un groupe de personnes. Ils seront bénis lorsque toi tu seras hein, béni. Amen. Amen. Mais l'espace. Où la promesse est donnée comme j'avais dit la dernière fois la promesse c'est une parole la parole c'est une personne une personne est match c'est à dire moi-même je peux arrêter la match de ma promesse mmh. oui je dois prier Amen. je dois prier écoutez cet homme que nous avons lu dans le psaume 119, c'est 49 à 50. Cet homme, il ne faisait pas d'autre chose. Cet homme, il priait à Dieu. Il a dit Souviens-toi de ton serviteur, car ta promesse me donne l'espérance. Si tu regardes dans ma Bible, il a dit Autant de misère. Pendant que je souffre, j'ai une promesse venant de toi. Éternel Dieu, souviens-toi de cette promesse. Je veux qu'une personne commence à dire, Seigneur, je ne veux pas vivre dans le misère. Parce que je ta promesse. Je ne veux pas vivre dans la souffrance parce que j'ai ta promesse. Je ne veux pas vivre dans la souffrance parce que j'ai ta promesse. Vous savez, j'ai aimé une femme dans la Bible. Elle, elle n'a pas prié. J'essaie d'entrer dans la prolongation et le voile de la promesse. J'ai dit des choses. Là où la promesse peut être prolongée, la première des choses, c'est le péché. Lorsque tu as la promesse, tu dois savoir comment vivre. Ne vis pas dans le péché, parce que tu sais que Dieu t'avait déjà donné la promesse Lorsque tu as la promesse n'arrête pas de prier n'arrête pas de gêner Or, lorsque la promesse est arrivée C'est le moment où tu dois prier plus Amen. Écoutez La forme dont tu es maintenant les gens te négligent. En réalité, tu es une personne que les gens ne peuvent pas négliger. Parce que tu es une personne que Dieu a tellement ma bénie. Mais tes promesses sont prolongées. Tes promesses, Dieu avait déjà déclenché. Mais vu que tu ne peux pas. Tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Tu n'as pas jamais vu c'est que Dieu a prévu pour toi. Amen. Je disais dans le voile de la promesse, il y a une femme dans la Bible. La Bible est surnommée cette femme, la surnommée. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, la Bible, l'appelle une femme de distinction. Cela veut dire elle manquait à manger elle n'avait pas dans la vie de la pauvreté mais c'était une femme qui vivait bien elle avait tout préfanait la bible nous dit il y avait un homme de Dieu des rois chapitre 4 verset 8 qui descend jusqu'en bas cet homme de Dieu il passait tout le temps devant leur maison qu'est-ce qui s'est passé la femme va appeler l'homme de Dieu de venir manger dans leur maison de venir passer du temps à leur maison cette femme n'a pas arrêté là elle va aller consulter son mari en disant à son mari écoutez mon mari j'ai aimé la femme. C'est vrai aujourd'hui, même la façon d'appeler ton pasteur, ça ne lui montre pas sa valeur. Sa façon d'appeler un homme de Dieu, ça ne lui donne pas sa valeur. Mais lorsque la femme est partie chez son mari, il a dit, écoutez mon mari, c'est ça, homme de Dieu. Amen. Il a dit les saints aux mains de Dieu. Il a donné à Élisée un valeur, ou une valeur plutôt, où elle, elle voyait Élisée Un saint aux mains de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas préparer une chambre pour lui. On ne peut pas préparer une place pour lui. Pendant qu'il passe, cet homme a le droit de se retirer dans un coin où il va être tranquille. Peut-être qu'il va commencer à consulter son hein? Dieu. Cet homme. Il était tellement collaborateur avec le pensée de sa femme. Il a dit, mais pourquoi pas La Bible nous dit, ils ont préparé une place pour Élisée. Élisée, il passait, il entrait, il s'est reposé, après il va aller dans sa mission. Il passait, il entrait, il s'est reposé, il aille dans sa mission. Un jour, le père de est touché. Il a regardé son serviteur qui est assis. Il a dit, mais cette femme, cette femme, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, elle mérite une bénédiction Amen. vous savez une fois j'avais prié pour un homme je me souviens cet homme ne faisait pas partie de notre église on était dans la petite salle cet homme vous savez comme on fait entrer des choses on fait sortir des choses on arrange des choses on fait sortir des choses ses frères je les connais longtemps. Il venait très tôt le matin. Il va commencer à arranger. Frère, il était seul. Seul. Il va tout arranger, tout arranger, tout arranger. Après, il rentre rapidement chez lui à la maison et se prépare. Donc, le est fini. C'est lui qui va commencer à arranger. Il avait des petites filles. Un moment, ces petites filles ils ont commencé à l'accompagner, à venir arranger l'église. Un jour j'entre à l'église, je le vois. Je me dis, mais toi, des choses que tu fais. Je lui ai est-ce que la France t'a déjà régularisé? Parce que je l'ai connu longtemps, il a été sans papier. Moi, je l'ai connu au foyer. On était avec lui au foyer. Il m'a dit, pasteur, on en fait être compliqué. J'ai dit, mais non, pas toi. Mmh, tout ce que tu fais dans cette église, mmh. si mon cœur est touché, le cœur de Dieu mmh. est touché. J'ai dit, demain ou le dimanche prochain, ramène-moi tous tes dossiers que tu vas faire entrer à la préfecture. L'homme est venu. On était dans la petite salle. Ouais, J'ai pris quelques minutes. J'ai prié. C'était pas des mois. Après quelques jours, j'étais à la maison. J'étais assis avec ma Jenny. je ne sais pas si elle se souvient encore. L'homme est venu avec des sacs et Coca-Cola et des fantômes. Il m'a dit, pasteur, je suis régularisé. Amen. Amen. Ouais. Je vais te dire une chose. Il y a des choses. Cela ne dépend pas que Dieu parle. Élisier, il entrait. Il mangeait. Il dormait a demandé à Géasi, mais qu'est-ce qu on peut faire pour cette femme? Alléluia. Ils ont appelé la femme. Elle s'est demandé, mm. demande-moi tout ce que tu veux. Écoutez, Élysée où la Bible nous montre pas que. Dieu avait autorisé Élisée de poser cette question à la femme. Mais le cœur d'Élysée a été touché. Demande-moi tout ce que tu veux. J'ai aimé la femme. Fais écouter la promesse. L'espace de la promesse. La femme a dit à Élisée ceci. Je ne sais pas si avant, les gens ont menti cette femme à cause de Dieu d'Israël. Je ne sais pas avant si d'autres personnes avaient déjà promis la femme des choses et que cela n'avait pas arrivé. Il a dit à Élisée, il a dit à Élisée plutôt, « Écoutez, en oh Dieu, j'ai besoin de rien. Je vis bien dans mon pays. Il a dit, mais non, à cette même époque, tu auras un enfant. Alléluia. La femme a dit ceci. Non, de Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu blesses mon cœur. La femme a pensé à quelque chose. Tu peux me promettre quelque chose. J'essaierai d'accrocher à, à la promesse. Et si la promesse n'arrive pas, je vais souffrir encore plus. Frère, quelqu'un peut te donner la promesse. Je te donne autant d'argent. Toi, tu fais déjà des programmes. Il te dit que l'argent va arriver dès dates. date. Surtout, si tu étais déjà entré dans des dettes, si l'argent n'est pas arrivé, tu auras des problèmes. J'imagine que cette femme n'était pas seulement bien, mais au fond d'elle, c'était une femme souffrante oui. à cause des manquements de l'enfant. Vous savez ce qui m'a fait dire cela Parce que la femme à réviser la proposition d'un enfant. Or, oh, le rêve de toute femme, c'est d'avoir hein, un enfant. Amen. Vous savez ce qui est arrivé. Je vais te faire voir pourquoi tu vas prier. Une fois j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, pasteur, écoutez, Dieu a déjà prévu des choses si Dieu avait prévu que cela se réalisera ça va se réaliser frère détrompe toi Dieu peut parler quand Dieu parle Dieu déclenche mais pour que la chose arrive cela dépend de beaucoup de choses ça peut arriver ça peut pas aussi arriver cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas fidèle. Dieu est fidèle. Mais quand une parole sort, la parole est qu'on va commencer à marcher maintenant dans cet espace. Amen. Toi, tu peux arrêter cela. Ta distraction, ça peut arrêter cela. Amen. Le diable aussi, ça peut arrêter cela. Amen, amen. Écoutez, l'enfant fin est venu quétait temps La dame ou la femme est devenue enceinte. La femme est née. Son mari, il était content. La femme, elle était contente. Or, oh, à ces jours-là, la Bible dit l'homme va prendre les petits garçons pour aller travailler avec les petits garçons. Le petit garçon a commencé à avoir mal à la tête. Écoutez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Des morts et brisques. Il ne faut jamais tout accepter dans ta vie. Il ne faut jamais. Si tu vois cette choses est arrivé arrives dans ta vie, la première des choses que tu dois, que tu dois faire, tu dois d'abord hein, prier. Ah oui. Ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. La Bible dit, le papa va prendre l'enfant, il va donner à son serviteur, va donner l'enfant à sa maman. C'est elle qui a cherché ce problème. On était, on était qu'à nous on était bien. Mais lui et elle, elle a cherché un enfant maintenant l'enfant est malade écoutez quelques minutes la Bible dit cet enfant est resté sur les genoux de sa maman au bout d'un moment l'enfant est décédé je vais te poser une question sois avec moi s'il te plaît est-ce Élysée avait donné cette femme la promesse pour que cette femme après quelques années puisse perdre cet enfant Est-ce qu'Élysée était un monteur pour que cette femme puisse perdre cet enfant Écoutez, là où la promesse de Dieu est là, L'œil du diable s'ouvre encore plus grand. Il cherche à détruire là où Dieu a donné. Oui. Oui. oui. Pasteur, j'avais tout. En plus, c'est Dieu qui m'avait dit j'aurai tout. Mais je ne comprends pas comment est-ce que j'ai tout perdu? La femme, la femme avait perdu la promesse, la bénédiction que Élysée avait prédit dans sa vie. Vous savez, cette femme était une femme sage, était une femme éveillée, était une femme intelligente, la chose qu'elle n'a pas fait, elle ne s'est pas jetée par terre en disant que mon enfant est mort. La chose qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas allé chercher le voisin, non moins, ou non plus son mari. Pour lui dire que l'enfant hein, est mort. Ouais, écoutez, si tu connais Dieu, si tu es sûr de ce que Dieu t'avait dit, lorsque tu vois que les choses commencent à se balancer, écoutez, ne t'agite pas. Calme-toi, assis-toi. Retourne maintenant à consulter la personne qui t'avait donné la promesse. Amen. Amen amen, amen, amen, amen. Écoutez, il ne faut pas en tirer ta promesse, vivant. L'enfant, en réalité, n'était pas mort. Amen. En réalité, le diable avait essayé d'arrêter le souffle de cet enfant. Mais la femme est éveillée. Elle avait compris les stratégies du diable. Amen. Il a dit, elle a dit plutôt la source de cette bénédiction. Cette bénédiction ou cette promesse elle ne peut pas être enterrée comme ça. Je dois d'abord retourner à cette personne pour lui dire que est-ce que ton Dieu est vraiment réel? Est-ce que toi, tu es vraiment un symptôme homme hein, de Dieu? Amen. Écoutez, voilà pourquoi dès le premier jour, Lorsque la femme s'est présentée à son mari, il n'avait pas parlé des prophètes, il n'avait pas parlé d'Élysée, mais il avait parlé d'un saint homme hein? de Dieu. Un saint homme de Dieu, c'est une personne qui est divine, une personne qui est surnaturelle, une personne que Dieu. Habite en lui. Prépare-toi des chémo. Son mari va se présenter. Tu vas où? Non, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dimanche. Aujourd'hui, ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas les jours où tu vas rencontrer l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup Mama Jenny. Mais il y a des choses même si je regarde sa beauté. Je regarde comment elle fait des choses. Il y a des choses je ne pourrai jamais la confier quand il s'agit de Dieu. Vous savez pourquoi Parce que en ce moment-là, elle peut me décourager. Elle peut me dire, mais ça, ça n'existe plus. Tu ne vois pas que c'est la réalité. La dame a invité à dire à son mari que l'enfant est mort. Son mari n'était pas au courant. Il a dit, je vais aller voir un homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe Rien, tout va bien, mon mari. Attends seulement, quand moi je vais retourner, je te dirai qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez, nous prions tous ces dieux. Mais nous avons tous les mêmes relations avec Dieu. Nous prions tous ces dieux. Nous n'avons pas tous une même alliance avec Dieu. Amen. Tes mots sont différents de mes mots. Les mots de ton frère sont différents de tes mots. Amen. Tu dois avoir une relation très particulière avec Dieu. Amen. Écoutez, parce que je suis certain, si la femme avait confié ces problèmes à son nom. L'homme est allé lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire Reste là. On va préparer le tête de l'enfant. On va appeler les voisins. On va l'enterrer. Oui. Tu as déjà enterré ta promesse comme ça. Mais tu as déjà volé quelque chose. Au lieu d'entrer dans la prière de chercher c'est lui qui t'a donné cette promesse. Toi tu étais désespéré, abattu, tu as oublié que la personne qui t'avait donné cela, il ne pouvait pas te mentir. Amen, amen. Tu sais combien de promesses tu as déjà enterré. Ce n'est pas pour rien la Bible dit ceci: mon juste vivra par la foi. La foi. C'est la folie. Mmh, Alléluia. Amen. amen. Vous savez, aujourd'hui, les... j'étais tellement mal, j'ai pensé pour l'achat de notre salle. Je me suis dit, Seigneur, j'ai dit à l'église, mais les gens ne bougent pas. Ça fait maintenant presque 10 ans. Nous voulons accomplir dix ans. De cette église. Et je j'ai prié dans la, la petite salle. Je pleurais et Dieu m'avait dit une chose. Pourquoi tu pleures Il y a l'argent dans l'église. Il y a l'argent, tu ne peux pas pleurer. Je dis Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Il y a une sœur qui a regardé mon statut comme Jésus avec ma fille. Elle m'a fait un texto. Dieu m'a dit, appelle-la, partage avec elle, c'est là. J'ai envoyé un texte, elle n'habite pas en France. j'ai déjà pris une fois pour elle. Oh Dieu m'envoie beaucoup de personnes qui ne prient pas dans cette église. D'autres ils voient dans leurs songes, ils écoutent Dieu. Oh, c'est celui qui va prier pour toi je le fais souvent et ça m'avait fait tellement mal dans le cœur ce matin je dis Seigneur pourquoi ça j'ai trouvé les textos et je lui ai demandé est-ce que je peux t'appeler et il m'a dit tu peux m'appeler quand j'ai commencé à lui partager il m'a dit pasteur depuis que tu m'avais prié pour moi Dieu te parle dans mon cœur. Je dois faire une action de grâce et te donner. Et cette chose est venue en même temps que les choses que Dieu m'a dit. Elle m'a dit, Pasteur, là où je te parle, je suis genoux. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je vais le faire. Amen. Prie pour moi. Écoutez une chose, Dieu ne nous ment jamais. Amen. Amen. Dieu ne nous ment jamais. Amen, amen. Quand Dieu te donne une promesse, lorsque la promesse sort. Mais ça va commencer à marcher. Dans son accomplissement, tu vas vivre beaucoup de choses. Amen. Les diables peuvent venir voler ce qui est déjà dans ta main. Voilà pourquoi tu verras dans les livres de Jérémie, on avait partagé ça la dernière fois. Dieu dit ceci à Jérémie. Je mets ma main sur ta bouche. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes. La première chose que Dieu avait dit à Jérémie pourrait arracher. Mm -hmm. Vous savez, quand tu veux arracher une chose, on n'arrache pas une chose en rigolant. On arrache une chose ou soit que la personne t'a volé ta chose, ou soit que la personne est fort. Et on te dit de faire quoi? Hein? D'arracher. Voilà pourquoi tu verras souvent les dentistes. Ils n'utilisent pas les mots enlever les dents. Mais utilise les mots arracher la tombe. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très bien conné. Ça peut te tuer si elle est mal arrachée. Cette fois, si je vais retourner, elle a dit à son mari, attends, je vais aller voir l'homme de Dieu vous savez ce qui m'a encore surpris cette femme était une femme de foi Amen. Amen. Élisée a vu la femme de loin il va appeler Géasie regarde si tu lis la Bible hein? oh c'est merveilleux Élisée appelle cette femme notre surnomite mm -hmm. c'était une femme qui avait déjà une lien forte avec l'homme des dieux. Ça, c'est intéressant. Alléluia. Amen. Géasi avait déjà le bâton d'Élysée. Le bâton, c'est l'autorité. Mmh. Cela veut dire, Élysée avait autorisé à Géasi de faire des choses bien. Mais écoutez, Jésus, la femme a vu Géasi devant lui. Géasi a essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire. L'enfant n'est pas réveillé. Avec les bâtons bénisés, il a voulu Arrêtez la femme pour ne pas voir Élisée. Élisée lui a dit Oh, laisse-la, laisse-la venir, laisse-la venir. Écoutez, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Okay. Si tu t'as appelé, Dieu t'a appelé. Il devait être là, laisse-moi quand même donner ses témoignages. On connaît tous Frère Charlie. La première fois, Jésus-Christ, je Jésus lui ai frère. Ses frères, il venait avec quelqu'un. Dieu m'a dit, je vais bénir cet homme. Je vais le faire du bien. Allez. Je le dis tout c'est moi lui-même. Pendant que j'ai prié pour les gens ici, Dieu m'a parlé encore la même chose. Je J'ai appelé lui, j'ai appelé sa femme. Je lui ai dit, Dieu va vous faire encore du bien. Allez. dimanche passé, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, j'étais au bout, désespéré, j'ai été négligé. Et moi, je le savais. C'était une des raisons que Dieu lui avait dit bien. Pas dit, « pasteur, les choses que je vais te dire maintenant, même ma femme, elle ne sait pas. Elle va apprendre ça devant toi. On m'a régularisé. La, risée. Ouais. la femme a demandé à Élysée, Je t'avais pas dit « Ne blesse pas mon cœur. Mm -hmm. Je ne t'avais pas dit que j'avais pas besoin d'un enfant. Mm -hmm. Pourquoi tu veux monter à ta servante la femme a voulu à Élisée. si je peux vous amener encore plus loin, j'ai déjà vu ces choses plusieurs fois. Les gens m'ont déjà donné des promesses. Ils m'ont déjà fait la même chose. Toi aussi, c'est homme de Dieu. Tu veux encore blesser mon cœur. Là où il y a la promesse de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Seulement faites très attention de ne pas enterrer la promesse de Dieu toi-même. Dans cette vie chrétienne, il faut être petit dans la foi. Les gens peuvent te dire des choses. Mais si tu connais les dieux que tu pries, toi, tu as droit de Dieu. Même si toi tu dis cela, moi je crois encore. Avec la promesse que Dieu m'avait donnée, j'irai encore loin. Amen. Amen. Il est. Y il a fait ce qu'il devait faire et la Bible l'enfant s'est réveillé Amen. il va remettre l'enfant chez sa maman Amen. la promesse a été volée mm -hmm. elle devait être enterrée mm. mais la femme est déçue de la foi la femme est éveillée. Il a dit « Jamais !»« Je ne peux pas aussi partager ça à mon mari. »« Il va dire que non, on va aller déjà acheter une bonne cercueil. Notre enfant, le seul enfant que nous avions, » Nous allons bien l'enterrer On va faire une grande fête Comme Dieu nous avait donné Il a récupéré La femme a dit non Lorsque Dieu m'a donné Il m'a déjà donné Il ne me pas pour les récupérer Je dois rester dans sa présence Et rectifie cela Dieu a donné Dieu a récupéré J'ai eu des problèmes avec mes frères et soeurs de la famille. Les jours où maman était décédée, ils m'ont dit, Dieu avait donné, Dieu a récupéré. Je leur ai dit, vous croyez à cela. Moi, je ne croirai jamais à cela. Ou soit, son temps est arrivé. La laisser reposer ou soit c'est autre chose, j'ai es à libérer, frère, frère, cher tu imagines, imagines, tu dors dehors, tu manges dans une difficulté, Dieu t'avait promis une belle vie, Dieu te donne cette belle vie. Après quelques temps, tu retournais dans le mal ou tu retournais dans les mauvaises vies que tu avais avant, tu diras quoi, Dieu t'a donné. Dieu a récupéré Frère Dieu ne peut pas cela Amen Ton père peut faire cela J'avais un frère Je vais terminer là Lui S'il a beaucoup de choses Il te donne Lorsqu'il te donne comme ça Si te demande Va me chercher là-bas Il faut que tu ailles même si tu es fatigué, il peut t'envoyer même 10 000 fois dans la journée. Les jours où tu diras que non, il te dira tout simplement Donne-moi ce que je t'avais donné. Ça, c'est le caractère de l'homme, ce n'est pas Dieu. Dieu ne récupère pas ce qu'il t'a déjà donné. Ce qu'il t'a donné, c'est à toi. C'est à toi de les gérer. C'est à toi de les garder. C'est à toi. C'est à toi, frère. Veillons. Entre la promesse et l'accomplissement. D'ailleurs, maintenant, tu vas faire une pendant que moi j'ai parlé, tu peux te mettre. Tu vas faire une prière en disant que ce que le diable a volé dans mes mains, ça m'appartient. Maintenant, je vais le récupérer parce que c'est à moi. Écoutez, la ça <rire> il était déjà mort. Ils ont enterré Lazare. La Bible dit le temps que Jésus il passait. Ils l'ont demandé vous avez mis Lazare où Lazare était déjà sous sol. Au lieu de laisser comme ça, ils ont pris une grosse pierre, ils ont posé chez Satan. Mais Jésus a dit ceci, ôtez la pierre. Je vais dire à une personne, même si ta promesse a été enterrée, aujourd'hui, cette promesse, ça va sortir. Parce que nous avons un Dieu qui a la puissance de la résurrection. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Ce que le diable avait volé, commence à les récupérer. Ce qui était enterré, que cela puisse être ressuscité. Priez. Priez Dieu maintenant. Si tu peux prier, si tu peux prier, si tu peux prier. Glorie à Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Gloria, commence à récupérer ce que le diable à voler dans tes mains, commence à récupérer ce que le diable.